La formation classique européenne inclut la philosophie afin de nous apprendre à penser, structurer notre esprit, intégrer les réflexes logiques qui nous permettront de réfléchir par nous-mêmes, en être libres, au travers de notre propre cerveau et non celui des autres. Différents courants philosophiques ont vu le jour au travers des philosophes, comme des vagues successives, parfois cumulatives qui ont étoffé la matière à penser. Les problématiques se sont multipliées. Certaines ont trouvé des réponses, d'autres pas encore. Parmi les courants philosophiques les plus fascinants, il y a le sophisme, dont les adeptes avaient pour jeu favori de démontrer tout et son contraire, simplement par la logique. Si leurs méthodes peuvent parfois prêter à sourire, il n'en demeure pas moins qu'ils ont mis le doigt sur un aspect fondamental de la logique. Un raisonnement logique est juste logique. Ce n'est pas parce qu'il est logique qu'il est vrai. Il est vrai dans sa logique, mais pas forcément dans les faits. C'est pourquoi, en changeant de perspective, on peut démontrer une chose ou son contraire. Or, le rationalisme tend à oublier cette part. Nous avons tendance à raisonner hors sol en utilisant la logique comme preuve à minima de bon sens. Cela peut paraître anodin, mais la plupart des propositions des philosophes, même contemporains, sont fondées sur des prémisses taillées pour l'occasion, des expériences de pensée sans forcément de lien avec le réel, ou, s'ils en ont, ne sont que des liens partiels. Il faut donc toujours faire très attention, car il y a ce qu'on voit, et il y a ce qu'on ne voit pas. Et de façon consciente ou inconsciente, nous avons tendance à négliger la partie invisible du monde, aussi bien dans le monde physique qui nous entoure, que notre monde intérieur. Dans la très grande majorité des cas, cette erreur restera sans conséquence. Mais lorsque ces raisonnements sous-tendent notre jugement moral, les conséquences peuvent alors rapidement brouiller notre représentation du vrai, du faux, du juste et de l'injuste. Prenons un exemple simple, une expérience de pensée telle qu'elle peut être proposée par un philosophe, c'est-à-dire une pure création de l'esprit. Imaginez. Vous êtes dans une forêt et vous trouvez un oiseau blessé. Vous le ramassez, vous le ramenez chez vous, vous le soignez. Avez-vous fait une bonne ou une mauvaise action Maintenant, je vous dis que cet oiseau blessé, si vous ne l'ayez pas ramassé, aurait été trouvé par un renard quelques minutes plus tard, renard affamé dont la vie dépendait de ce repas inattendu. En ramassant cet oiseau, vous avez condamné le renard. Avez-vous fait une bonne ou une mauvaise action Pas facile, hein Pourtant, l'exemple est simple. Le jugement moral est rapidement brouillé. Le jugement moral est un des sujets d'étude préférés des philosophes. Ils s'y sont tous penchés un jour ou l'autre. Et parmi les courants philosophiques, il y en a un qui a toujours eu une préférence à mes yeux, l'utilitarisme. Entendons-nous bien, si l'utilitarisme est un de mes préférés, ce n'est pas parce que je le pratique ou que je le défends, mais parce qu'il est très souvent la source d'étonnement et d'interrogation. L'utilitarisme a pour vocation à aider à choisir en prenant le chemin qui maximise l'utilité du plus grand nombre, le bonheur du plus grand nombre, ou minimise le malheur. Il y a une part d'altruisme dans l'utilitarisme. L'intention est louable, et l'utilitarisme, comme toute philosophie qui veut installer sa légitimité, utilise des expériences de pensée, expériences de pensée qui ont les mêmes qualités et les mêmes défauts que toutes les autres. Les sophistes nous ont prévenus. Prenons un exemple célèbre, le dilemme du tramway. Vous vous promenez le long d'une voie de chemin de fer, les voies d'un tramway plus exactement. Vous voyez arriver au loin un tramway et vous comprenez vite qu'il n'a plus de frein. Il ne peut pas s'arrêter. Vous réalisez que de l'autre côté, des ouvriers travaillent sur les voies avec des appareils et des outils qui font beaucoup trop de bruit. Non seulement ils n'entendent pas le tramway arriver, mais ils ne vous entendent pas les interpeller. Du côté des ouvriers, il y a deux voies. Sur la première, il y a cinq personnes affairées. Sur la seconde, une seule personne. Et il se trouve que, par un heureux hasard, vous vous trouvez juste devant un aiguillage qui permet soit de diriger le tramway sur la première voie, soit sur la seconde. Vous constatez que, dans sa position actuelle, l'aiguillage dirige le tramway vers les cinq personnes. Si vous ne faites rien, cinq personnes mourront. Si vous activez l'aiguillage, vous agissez en toute conscience, avec votre propre libre arbitre, mais une personne seulement mourra. Elle mourra des conséquences directes de votre action, car vous avez pris la décision consciente de la sacrifier pour en sauver cinq. La question est donc la suivante. Basculez-vous l'aiguillage ou pas D'un côté cinq personnes, de l'autre une. Pour un utilitariste, le calcul semble vite fait. En effet, si votre conscience vous travaille, vous devriez basculer l'aiguillage pour sauver cinq vies, quitte à en sacrifier une seule. Le calcul est vite fait. Ou alors... Ou alors... Ou alors... On peut agir de façon opposée, pour les mêmes raisons, exactement les mêmes, et les mêmes effets recherchés, exactement les mêmes. Oui, si je devais faire le choix entre ne rien faire et sacrifier cinq vies ou basculer l'aiguillage pour n'en sacrifier qu'une, je choisirais la première solution par pur utilitarisme pour la plus grande utilité à tous. C'est paradoxal, n'est-ce pas En fait, non. Comme je l'ai dit, il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Un raisonnement peut être parfaitement logique, mais faux. Pourquoi Parce que dans la réalité, nous sommes plus frappés par les décès de masse, même s'ils sont, somme toute, moins nombreux. Nous sommes plus choqués par un car qui sort de la route une fois par an, provoquant la mort de 30 personnes, que par les accidents de la route au quotidien, noyés dans le brouillard statistique, provoquant pourtant des décès cent fois plus nombreux sur la même période. Et ceci change complètement les perspectives. Cela veut dire que la mort de cinq personnes choquera plus l'opinion publique que la mort d'une seule personne. Cinq personnes qui meurent, c'est plus de chances de nous interroger sur ce qui s'est passé. Qui est responsable Comment résoudre le problème à l'avenir pour qu'il ne se reproduise pas C'est l'occasion pour les politiciens de renforcer l'arsenal législatif afin de garantir une meilleure sécurité. Sous la pression médiatique, les constructeurs auront à cœur d'améliorer la fiabilité de leur système de freinage. Ainsi donc, sur le long terme, toutes ces mesures permettront de sauver des vies. Nous ne savons simplement pas qui, ni combien. C'est ce qui s'est passé avec la ceinture de sécurité. Lorsqu'elle était mise en place, nous avons pu mesurer l'avant et l'après. Nous avons statistiquement mesuré le nombre de vies sauvées, sans savoir exactement combien, qui et quand. Mais nous en avons une bonne estimation. Or, en être rationnel, visuel et comptable méprisant, nous aimons voir les conséquences concrètes de nos actes. Ce qui fait que, par un biais d'invisibilité, nous négligeons ce que nous ne voyons pas concrètement, car nous ne pouvons pas nous satisfaire d'une approximation. En sacrifiant cinq vies, je prends le pari d'en sauver beaucoup plus à l'avenir, sans savoir exactement combien. Mais ce n'est pas tout. Si je ne fais rien et que je sacrifie cinq vies, vous pensez que le juge sera d'accord Vous pensez que je ne tomberai pas sous le coup de la loi pour non assistance à personne en danger il y aura très probablement un procès afin de savoir si j'ai agi conformément à la loi. Un procès qui peut me mener en prison. Et là, la question est tout autre. Il ne s'agit plus de maximiser l'utilité du plus grand nombre, mais d'éviter la prison. La question se pose donc ainsi. Sacrifieriez-vous cinq personnes pour en sauver beaucoup plus, sachant que vous risquez de vous retrouver en prison Ou alors ou alors jouez-vous la sécurité en ne sacrifiant qu'une seule vie tout en vous évitant de vous retrouver en prison. Nous pouvons même ajouter une couche. Nous sommes des êtres sociaux, empathiques, nous sommes capables de nous mettre à la place des autres. À partir du moment où j'aperçois les ouvriers, je ne peux pas m'empêcher de m'imaginer à leur place. Et à leur place, si une personne devait mourir et que nous étions tirés au hasard, j'aurais une chance sur six de mourir percuté par le tramway. Mais si cinq personnes devaient mourir, j'aurais alors cinq chances sur six de mourir. Et là, ce n'est pas du tout pareil. La nouvelle question est alors, serais-je prêt à me sacrifier à cinq chances sur six pour en sauver des centaines, voire des milliers à l'avenir. Posée ainsi, la problématique n'est plus alors altruiste et utilitariste, et le jugement moral qui en découle est complètement différent. Alors dites-moi, vous, dans cette même situation, que feriez-vous Mais ce n'est pas tout. Avant de s'installer en Normandie, les vikings faisaient régulièrement des incursions sur le territoire de France pour piller les villages avant de repartir comme ils étaient venus. Bien que de bons marins et de grands conquérants, ils n'avaient pas la supériorité numérique pour garantir systématiquement leur victoire. Alors, ils avaient une méthode qui a fait leur réputation. Lorsqu'ils arrivaient dans un village, ils capturaient le chef politique ou religieux, rassemblaient les habitants sur la place centrale, et éventraient leurs prisonniers vivants devant tout le monde, afin de bien marquer les esprits, une petite variante de celle utilisée jadis par leurs ancêtres sous le nom d'aigle de sang, encore plus spectaculaire mais plus difficile à pratiquer. Ainsi horrifiée, la population se soumettait malgré elle pour éviter de subir le même sort. Si cette pratique peut paraître barbare, réfléchissez un instant à ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu cette démonstration de force. Une bataille se serait engagée entre les deux camps. Il y aurait eu des morts dans les deux camps, soit beaucoup plus que le seul sacrifice. D'un point de vue utilitariste, ce sacrifice unique reste la meilleure solution. Pourtant, vous sentez bien autour de vous qu'il y a autre chose, qu'il y a plus. Parce que cette méthode, si on ne fait rien, ne fait que les encourager à revenir encore et encore et troubler la quiétude des braves gens qui n'ont rien demandé d'autre que de vivre en paix. Mais cette méthode, nommée aujourd'hui dissuasion, est aussi très employée, avec beaucoup de succès, que ce soit dans l'armée, la police, la géopolitique. Et nous préférons cette méthode quand elle est utilisée pour ne pas verser une seule goutte de sang, même si, dans la plupart des cas, elle reste moins efficace sur le long terme. Car une dissuasion qui ne montre pas les muscles de temps en temps finit par perdre son efficacité. Notre mémoire est relativement courte, notamment lorsque le confort nous influence. Et le dilemme du tramway est une référence en la matière. Il sert de point de départ à tout un tas de problèmes éthiques qui vont des actions d'un gouvernement face à des situations de pandémie comme celle du Covid-19. Faut-il confiner pour sauver des vies au détriment de l'économie ou alors l'inverse À la stratégie à adopter face à l'urgence climatique en passant par l'action par défaut d'un véhicule autonome En cas de choc inévitable, faut-il sacrifier le passager ou les piétons Et l'utilitarisme conduit quasi irrémédiablement au calcul du prix réel d'une vie humaine. En fait, pour le dire simplement, le dilemme du tramway est une expérience de pensée inutile. Nous le voyons, on peut l'utiliser dans un sens ou dans un autre, en fonction du contexte et de la perception, à la fois du contexte et de notre intérêt propre. Parce que cette expérience est inutile, elle a vu fleurir tout un tas de variantes afin de combler ses lacunes, sans réellement y parvenir. Et pour cause Dans la plupart des cas, les expériences de pensée sont taillées pour l'occasion. Par leur conception même, elles sont conçues pour nous influencer imperceptiblement, pour nous inciter à pencher vers une solution plutôt qu'une autre. C'est pourquoi le dilemme du tramway est aussi inutile qu'ennuyeux. Si j'étais taquin... Ok, je suis taquin, alors allons-y. Comme je suis taquin, donc, et que je suis plus égalitariste qu'utilitariste, je poserai le dilemme différemment. En égalitariste, je poserai cinq personnes de chaque côté en ne variant non pas le nombre mais la nature des personnes. Par exemple, cinq hommes d'un côté et cinq femmes de l'autre ou bien cinq hommes contre cinq repris de justice condamnés aux travaux forcés ou bien cinq violeurs récidivistes contre cinq tueurs d'enfants cinq violeurs de sexe masculin contre cinq violeurs de sexe féminin cinq tueurs d'enfants contre cinq d'enfants. N'est-ce pas plus amusant, présenter ainsi Et je poserai ces questions, non pas pour comprendre l'échelle de valeur globale de la société, mais pour comprendre votre justification, à vous, individuelle, le moment où vous utiliserez ces mots magiques « oui, mais ». Aussi logique, utilitariste et cohérent, avec des raisonnements reposant sur le plus grand nombre, la seule et unique question qui prévaut est la définition du plus grand nombre. Ça peut être le monde entier, incluant les humains seulement ou les animaux, les individus d'un même État souverain, ceux d'une ville, d'un quartier, d'une communauté, d'une couleur de peau, d'une religion. Et je peux vous assurer que qui que vous soyez, il y aura toujours un moment où vous devrez définir le plus grand nombre, non pas en fonction d'une logique froide et indubitable, de faits factuels avec de vrais morceaux de réalité dedans, mais en fonction d'une perception ou d'une intuition reposant sur votre point de vue, vos habitudes ou les valeurs en lesquelles vous croyez, indépendamment de l'état du reste du monde. Dans notre premier exemple, avec l'oiseau et le renard, vous pourrez considérer que le renard est admisible, juste pour vous en sortir de l'impasse proposée par le dilemme. Armé de cela, vous participerez à des discussions, des échanges courtois entre personnes civilisées, et, quoi que pourra dire l'adversaire en face, tout en étant d'accord avec son point de vue, vous pourrez toujours compléter par « ou alors ».